Bonjour à tous, ici Tipswampy, comment allez-vous Personnellement, ça va vraiment pas bien en ce moment, je me suis pris un coup assez dur il y a pas il y a quelques jours et donc je vais pas vraiment pas bien, mais je souhaitais quand même faire un petit commentaire à la fin de cette vidéo. Donc déjà qu'est-ce que je tenais à dire Bah je tenais déjà à vous remercier. Pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Et j'espère également que vous me pardonnez pour les nombreux bugs qu'il y a eu, parce que, en fait, vraiment, j'avais à face fait un truc un peu mieux que ça. Et mon ordi a complètement planté, j'ai dû reformater entièrement, et changer de système d'exploitation, donc vraiment, j'ai dû finir en plus l'édit un peu à la va-vite avant de partir en vacances, donc j'espère que vous me pardonnerez pour les nombreux bugs qu'il y a. J'essaie de rattraper comme j'ai pu, et j'ai pas forcément fait de mon mieux. Je souhaitais également, dans la catégorie des remerciements, remercier Tips Optics en premier, parce que c'est vrai que cet épisode devait sortir il y a à peu près 9 mois, et c'est vrai que je tenais vraiment à le remercier pour sa patience, et, et voilà, donc merci gars, et merci de m'avoir donné le plaisir de t'éditer, parce que t'as fait vraiment des merveilles. Je tenais aussi à remercier Tips Wempi, eh, Tips, c'est moi, Tips je suis fatigué, désolé. Je tenais à remercier Tips Iron qui a fondé la chaîne et qui continue à la maintenir en forme malgré euh, tout ce qui se passe, malgré les hauts et les bas. Il tient quand même le coup et c'est grâce à lui que la team euh, existe. Donc je tenais à remercier et je tiens également à remercier évidemment tous les membres de la team, les anciens comme les nouveaux. C'est grâce à vous que la chaîne vit les gars, alors continuez à raconter des conneries sur Skype, continuez à, à, faire, à, à être comme vous êtes parce que c'est vraiment vous qui faites vivre la team et c'est génial. Et donc je tenais encore une fois à vous remercier vous pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire savoir votre ressenti à travers les commentaires YouTube ou à travers le système de part de j'aime, je n'aime pas. Euh, si vous avez des remarques, des conseils, des critiques, tout ça, tout ça, n'hésitez pas à m'en faire part, je suis vraiment pour euh, toute euh, toute manière de m'améliorer. Et d'ici là, moi je vous dis à un prochain épisode. Allez, salut les gens, c'est Ipsompy, bye.